Nous faisons face à une crise sanitaire mondiale majeure. C'est la pandémie. Alors pourquoi dans tous ces milliards et centaines de milliards de sauvetages qu'on nous annonce, il n'y a presque rien pour l'hôpital public et presque tout pour des sauvetages bancaires On nous dit que les banques sont centrales dans l'économie. Or, avec les arrêts d'activité qui se sont multipliés, des millions de personnes se retrouvent avec trop peu ou plus de revenus. L'économie est mise à mal et la machine à générer des profits s'est enrayée. Et si l'économie va mal, les banques vont mal. Et de fait, les sauvetages qui ont été annoncés au mois de mars 2020 ont principalement été dirigés vers les banques. Garantie sur crédit bancaire en veux-tu en voilà, il y a eu 50 milliards pour la Belgique, 300 milliards pour la France programme de refinancement des banques centrales qui s'empile jusqu'au récent 750 milliards rien que pour la banque centrale européenne. Si les banques ont un rôle tellement central, si on veut maintenir ce rôle central, c'est qu'elles financent des choses qui seraient vitales pour l'économie et la société, alors il faudrait les soutenir coûte que coûte. Il se trouve que nos gouvernants préparent déjà la suite, la sortie de crise, la relance. Leur grande préoccupation, c'est de faire repartir la machine comme avant. Ah, euh, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut Faudra se poser la question, mais bref. Dans les prochaines vidéos, nous allons explorer ce que les banques financent, comment elles-mêmes se financent, et se poser la question de ce que signifient ces sauvetages et autres plans de relance. We'll